Attention! Si vous n'avez pas vu la saison 4 de SNK, de Shigodolding, de Attack les Titans, de Attack on Titan, ne regardez pas cette vidéo si vous ne voulez pas vous faire spoil. Après, tu peux quand même mettre ton pouce bleu et t'abonner sans avoir vu. Non, en vrai, je pense qu'il n'y a aucune chance que je me fasse spoil. Je sais pas, j'ai un bon pressentiment. Je sens que je vais pas me faire spoil cette game. <rire> Allez, j'ai quel rôle Hein ah Non, en vrai, je pense qu'il n'y a aucune chance que je me fasse spoil. Donc là actuellement j'ai le rôle qui spoil le plus Euh non y'a personne J'ai pas compris qu'est-ce que t'as qu que pas compris J'ai pas compris qu'est-ce que je devais faire, c'est quoi mon objectif J'ai vu j'ai un CD Oui Et j'ai un Une chair de zombie Oui Ok. Ta chair de zombie c'est ta transformation. Ok, et je suis comme vraiment. un shifter, donc je peux me transformer. Ça, exactement. Euh, okay. Le CD, ça s'appelle le shutdown. Tu peux l'utiliser une fois par épisode. Mmh. Ouais. En gros, c'est toutes les personnes dans un rayon de 20 blocs ou 25 blocs autour de toi vont être freeze pendant genre 5 secondes. Ouais. C'est un sort de truc, imaginons que tu te fais sauter, ça peut te sauver la vie, quoi. Euh, ok, Sinon, ouais. au niveau de ton rôle, en gros, c'est genre si tu, si tu es euh, à genre 20 blocs de la mort d'un shifter, tu récupères euh, des effets. Par exemple, si tu si es à côté de la mort du charrette. Tu passes de speed 1 à speed 2 quand tu te transformes Côté de la mort du Warhammer, tu gagnes, tu prends trois coeurs permanents, etc. Comme... Euh, par exemple, si t'es à côté de la mort du bestial, tu vas recevoir la liste des titans. Et c'est cumulable Comment C'est ouais, cumulable, cumulable Ouais, tout se cumule. Et, euh... et le message originel, c'est quoi ça En gros, c'est euh, chaque épisode, je crois que tu as la commande slash AOT original, et en gros, tu ouais. mets un message dans le chat que tout le monde verra au prochain épisode. Ah oui. Mmh. Mmh. <sus> T'as entendu un bruit Non oh. Quoi Mais. <rire> mais Richard mais What ah the fuck mes oreilles Ah Enfin Bonjour Bichard Bonjour, j'étais perdu Comment ça va Tout ce ah bon, temps pour être pièce La seule pièce que j'ai trouvée, j'ai trouvée il y a 5 minutes là Ouais, on passe en arrière, tu visiblement personne <rire> euh, sonne des infos de de de de donc <rire> voilà. Allez, jouons un à Banoir du HC. Vous l'avez. <rire> C'est qui C'est qui Oui, bien sûr. Ah, attends, c'était nous ça. <rire> oh, ah, bah, si attends, mais si Il était pas long Il était pas long là Il était où là là Derrière là Ça oh, s'est pas oh, sur mes justici là. Aussi juste là, on la verra en fait un genre vraiment Mais t'es tout seul frérot, <rire> c'est <rire> Non, <rire> c'est trop. Il s'est loupé Non, tu loupé pas. Non. Alors, on va plus Norse Norse Arrête ou maintenant, ou foutu. Quoi cette cacophonie Cette cacophonie. Ah bah Comment Eh par contre, je peux avoir des gaps s'il vous plaît Tu peux avoir des gaps Hop! Oh putain, je j'ai soigné, c'est magico, putain, je la tue! <rire> ouais! construit une maison de un panthère, c'est une personne! Ah, moi je vais construire une. Regardez, c'est mon logement étudiant! MF Fishing! On est d'accord, mec? Il y a Hydro 11, il est resté avec nous tout le début de game, et là, comme par hasard, il s'en va! Donc en vrai, il s'est peut-être respecté par un rôle genre Airwind ou Shot air, et euh. voit, ouais! Bah bon, ok, vous avez quoi comme info sinon Ah putain, euh, euh, Bah à part que Hydro 111 est assez chelou, bah c'est tout quoi. Ouais non rien. Hein Allez ah, les gars, venez, venez, en, venez en train tridimensionnel en haut Vas-y. Où, Où ça en haut, en haut là. là. En haut là. Allez. Pardon. Allez. Oh Hop. Oh euh... putain mais il y a la border. Voilà, et il manque quelqu'un. Aïe aïe aïe. Il a raté, il a tiré au-dessus. Oh le con. Aïe aïe oh aïe. aïe. Putain, j'ai cru que je me faisais attaquer, j'ai eu trop peur. Trop... Pourquoi tu t'envais, Hydro Non, juste je cherche quelqu'un parce que je crois que je peux je cherche être qui méchant. Qui je qu On va pas dire qui c'est parce que ça se trouve vous êtes méchant vous aussi donc. Tu euh... ah. cherches qui Je dirais pas parce que si vous êtes méchant, euh, je pourrais. Genre, ça se trouve, vous allez le tuer, vous allez. Vous êtes méchant avec lui, vous allez le tuer, donc. Oh vous allez me oh tuer. Avec, non, mais avec, avec qui c'est Bizarre Pas qui Je vous l'ai dit 20 fois, mais bon. Je J'ai pas, pas écouter, désolé, moi je te dis pas qui. J'ai pas fait gaffe. Non mais, mais non. non, mais en fait il fuit. Mais... Vas-y, go. Ah, non, mais il est méchant. Oui, vous êtes méchant. Ah, ah, non, non lui. T'inquiète, lui. Oui. Oui. Voilà, bah voilà en fait. Voilà. Ah, non, donne le gap. Oh, bon. il oh. est peut-être bon, je suis dedans ça. Distance et il faut retirer sa cuirasse. Il a speed oh. 2 et force à la place. Oh, mais what the fuck. Si t'es. Attack, C'est attack. Zéro, attaque. C'est. Je suis. Ok. Non non, je pense qu'il qu y a aucun titan parmi nous. Par contre des shifters, je pense qu'il y en a. Ok, non je retourne Ah ouais Ah bah voilà je savais. Bon bah alors on est, <rire> si ah vous êtes hein. tous sûrs, hein, on est safe là. Hein. Bah, franchement ok. Hein. Bah, en fait j'ai confiance ça, ça va. Une personne sûre après le reste je sais pas. Ouais, non mais moi c'est la personne. Ah c'est vers, vers où, où le le vent là -bas. Juste là-bas Ok. Là ben on a. Bah, c'est vous Jean, il est... ouais, on a tué un shifter et, et il est et moi je Ah allez Mais et du coup et du coup il faut pour vous il faut casser qui Euh Kylian Ouais Ah mais Kylian, est oui Kylian mais il est Juste derrière Kylian est là bas. il était avec le shifter pour enquêter. <rire> Non mais j'ai envie. Vraiment il a descendu à 3 Bon, bah euh, d'accord, je te bosse. Merde, si tu dis, j'ai fait une. Hop. Pourquoi Pourquoi Écoutez, hein. Je pas, attaquer, mais pas On attaque On va réussir ou pas putain, de toute façon, oh, non, oh, Ah non, putain, bah bien joué, Bichard Bah, bien joué pour ton bah, là, call, non. Bichard Bah, pourquoi il reste oh, avec eux Bah, c'est la faute. Je il restait avec lui Ah, j'étais par contre. Oh, j'ai un Putain, les gars, les gars, écoutez, écoutez, on s'est retrouvé à 3, on savait juste pas quoi faire, on avait pas de groupe. Bah, en ouais, vrai, euh, du coup. Euh... Ouais, je pense que la Bichard soit méchant ouais, mais bon. Ouais. Non, bah, non, mais en fait, j'ai juste voulu tenter quoi. Je, je me suis dit, Oui, bah, bah oui, chance, oui. C est... C est... de toute façon, ça avance ouais, pas, donc bon, bah fallait bien bah oui. tenter. Alors, au moins, bah moi bon, du coup, j'ai une t 4 faire si quelqu'un veut. Mais avant, il y là, là, avait qu'un seul vrai. rôle solo, maintenant, il y en a trois. Ouais, bah. Non, il y a Eren, l'ultime et Gabi, ah oui. Coup de 3 Faut qu'on se sépare ah moi ouais, je vais avec Victor mais Je viens de dire oui. Je viens okay. dire moi. Bah Ouais mais moi Victor je suis sûr bah c'est qui C'est qui Ah bah voilà voilà si t'es 100% sûr avec quelqu'un tu vas ouais, avec ouais. lui et voilà Ouais ouais venez venez bah, je vais enfin, ok Après il peut Vien, très bien me retourner le cerveau et me, ah bah non, me faire une masterclass franchement... euh... Ah bah franchement là c'est vraiment masterclass hein. Je pense que sur bon bah... ça. on se retrouvera Ouais hein. Bon bah Je vous fais un plaisir NON Au revoir je mes amis A plus Y'a des gens qui ont force la nuit genre Euh non Y'a pas à What non Attends les gars, les gars, les gars, les gars, les gars non non, ils sont derrière, ils sont derrière, c'est tous les titans, Paria, okay. Prout et tout Ok, ok Ils sont là, là, là, Putain, Paria, Prout et quoi, tout oh, Ok, ok Là, là, là, Bah Arnaud, Lost et Paria, Prout, voilà ouais, Ok cool. On fait quoi Ils ont tué un titan, ils sont go go go On peut y aller, on est trois, hein. Attendez, mais je te gosse. Mais ils sont 3 Mais bah ouais, mais ouais, ils 3 mais. Putain, y'a un mec qui joue à Je veux pas un rôle pour cac, hein. Ils viennent de chien de leur mate, ils sont des villes. Ils est Bichard et quand il est vous ça, je me suis dit, il est pas avec moi, c'est pas possible. Salut Bichard. Salut, comment ça va Moi je m'appelle Bichard maintenant. Putain, je suis le pire arbre du monde. Mais pourquoi on se retourne pas en fait Vas-y, mais. On se retourne toi là On manque quelqu'un là On est bon. On est 2-3 fois. Ok je suis bien hein. Recule recule recule recule il manque notre mate là On est là, il est où bon. T'inquiète Ouais ouais ouais ah. Euh Là je back Je arc, je arc Il est parti, il est parti Vas-y paps Pourquoi mais... oh, tu me tapes Non c'est bon c'est derrière toi Mais non mais ils sont là hein Il est notre mate il est là hein Ah il est là Putain, Oui oui hein. Je croyais go au secours, au secours. Clem viens J'ai besoin d'aide Traverse oh, Clem Ah oh, mais là Mais non mais c'est. Bichard Au secours En fait on s'est perdu mais... les gars hein. Mais les gars on sait même pas qui sont nos mecs. là c'est fou Vas-y, t'es tout seul, vas-y, t'es tout seul, t'es tout seul Vas-y, attends. Vas-y je mets. Vais... Non bah non, salut oh, attends, attends. Allô Oui oui oui il y a Bichard et tout, il va mourir okay. Ouais. Okay. ok les, gars. Je, je, je. Alors, attendez. les méchants c'est Arnaud, Lost et Patraputre Ils sont oui, tous oui, méchants oui. Ah, mais Ouais mais du coup je peux Non Ok, là Donc où bon. T'as vu les éclairs Non mais je pense que c'est par là-haut Vas-y, attends, là, là, là, là, là. Ils sont là Ah putain de chier Là devant, devant, devant devant Ok, faut tuquer, faut tuquer C'est les mêmes de tout à l'heure Jordan voilà. Attends mais c'est qui qui attaque qui là Je suis contre vous moi on est en train de, non, de se faire sauter C'est qui C'est qui c'est qui non non non non non non non non non non C'est qui les méchants, c'est qui non, non, on attends attends. Est ouais, on va se faire fumer, on vient. non Là comme deck comme je les dévié. Il Oui, pas Les gars, Vous Mais c'est bon Non non, on, on les fight les gars, on les fight ah, On les, fight, non, on les fait déjà, on non, les mais fait non. déjà. Oh, mais... Merde. Bah, mais oui, ouais. bah oui, on est bah, trop. Alors, on est quoi mais Arnaud oh, pardon. Euh il y en a qui va avec moi si vous voulez. Oh, c'est con, ça Re. Soit Ah Bah, y a Soit bah je l'ai tué, RN, du coup tu C'est ouais, ce qu que j'ai pensé au début, mais en vrai, non, je pense Et pas. Hein. c'est gros, quand même, ça m'étonne. que oui, ça oui. De quoi Non, non, parce que... Non, bah, en fait, il y a une possibilité que tu sois Eren. Parce qu'en oui. gros, ce oui. si oui. si RN... si on m'a dit l'Erico, le mec qui était, petit, qui était petit titan, donc ça veut dire que t'es pas titan rouge, parce que sinon, il m'aurait pas dit ça. Ouais. En gros, avec le, le message AOT originel du chat, quand ouais. il y a écrit « Coucou, chat de bichard », il y a deux choix. Soit ouais. c'est quelqu'un de jeune qui a envie de faire, euh, on va dire, mm. l'intéressant le... devant toi ouais. ou quelque chose comme ça. Ouais. Soit c'est toi qui fais exprès de dire ça pour montrer l'inverse et pour qu'on te tente safe. L'ultime s'est pas encore transformé, sinon il y aurait écrit euh, Le titan ultime vient de se transformer. Je pense qu'il a pas eu le temps de faire de kill. Mais... Oh, des si, oh, si. Non, non, non, non oh Non, non, non Ah fact, yes. Il vient de se transformer euh, aussi. Venez, euh, oh, on, on, on se casse, venez, on se casse, venez, on se casse. Go arc, go ils ont pas l'arc. Arc est loin. Si, si, si, ils ont l'arc, ils sont pas transformés Voilà, Ar Ar Armine colossale. Hein. Les gars, on s'est fait, fait attaquer par la team d'Arnaud et tout, là. Ouais, je sais, j'ai entendu vite fait que, que tu t'es fait bah, sauter. Attends, euh, Bichard reste avec nous, on est groupe de 4, nous. C'est 3, là. Non, il euh, a remis 4, là. Ouais, il a remis 4. Il n'y a plus de shifter, donc, du coup, euh, voilà. Ok, ok. Mais toi, Bichard, par hasard, tu serais pas solo Non, non, non, non, non. Ok, ça va, alors, tranquille. Vas-y. <rire> <rire> <rire> Passez par la droite, passez par la droite. Ils sont là. Viens par là. Oh, par Prout Ah ouais Ça ah, va, non Attention. Allez, euh, Bichard, mais quel rôle frère Il est, il est solo lui. Hein. Mais, bien, mais, mais quoi, quoi Mais bien sûr, allez. Explosé, hein. Attends, je vais mourir, je vais mourir, je vais mourir, je vais mourir, je Oui bien sûr. Il est parce qu'il est en train de mourir, mais du coup il est là. T'inquiète. Ah. il y a un derrière il y a un vrai champ. Excuse. <rire> non, Aïe aïe aïe Bardo non, non, va pas. Vas-y Bichard j'arrive Oh Putain C'est non, non, non, non, non, non, non, non, Il a plus de vie, ah, vie. Attends, attends, C'est euh, y'a pas quelqu'un qui a des gaps par ensuite du gars Oh merde est bon T'as des gaps le lock ou pas, euh, pas J'ai un pas. 3 ah, fils en... Oh bonjour Ah mec Ouais yes, ouais yes, ça va Ah Oh merde c'est moi ça Oh merde C'est <rire> <ma vie. rire> pas, pas, pas, pas ouf le boost de là ah, Putain Pas J'aime ma vie Ponge-lui ah euh, ah bon. Qui a les gammes, qui a les gammes Il n'est pas, donc euh, oh. ça va. Il hein. y a Le Locke, retourne-toi Le Locke, retourne-toi Le Locke, retourne-toi Oh mais là, tu vas m'enculer. m'enculé <rire> Siren Ah, c'est pas GG! GG! Oh euh. Quoi? quoi Bichard. Faut pas que oui. tu tues tu Oui! On sait que t'es RN! Mais Super je suis pas RN! Shifter, titan, titan, shifter, shifter! Lost, je suis pas Jelina, Akai, soldat de base! Merde! Proto, il est titan ultime! Moi, je suis Kaisenji, Paria, Prout! Il est, il est euh, titan, il est grand titan! Victor, il est Erwin, et du coup, il reste plus qu'RN et c'est toi! J'avoue, peut-être que je suis RN! <rire> <rire> Et on va passer dans une vidéo manipulée Mec, ça va plus bien sur Bichard. Viens viens il a pu jeter plus de copie tridimensionnelle hein. ouais, Il s'est transformé en tridimensionnel tridimensionnelle Ouais c'est vrai Fais gaffe qu'on se va pas comme ça là. Ouais mais le problème c'est qu'on a plus de gaple ouais, On n'a pas de gap -all. Ah merde pardon <rire> Ah merde Attends mais il oh. s'est détransformé Non il Vite faut le tuer qu'il se détransforme Les gars aidez moi ils ont plus de heal Ouais ouais J'en ai trois Ouais mais il a combien lui Oh putain j'ai pris... Euh... Mais vous pouvez me taper Le disque Le disque Non Il nous a sur le NES Viens court J'ai plus, plus, plus de gap J'ai plus de gap J'ai plus de gap Tiens tiens tiens, tiens. Mec j'en ai plus non plus hein. Ouais vas-y y'a Bichard derrière Pfff Ah lui Tu es Y'a Terminator derrière dis-toi hein. Il me met deux coups je suis mort Tu protège te je protège S'il arrive je me sacrifie pour toi hein. J'ai deux cœurs à nuit donc euh... Cinq cœurs Il y a son art. Oh, une chance de gagner c'est toi en quoi hein, pas moi viens hein. non, viens viens viens viens viens non, bichard Oh bouge bichard Oh bichard bouge Adieu oh. bah, ouais. Pourquoi il est parti, C'est GG Après il nous a dit qu'il avait 6 gars parce que c'était... en vrai je pense que pas que ce soit vrai C'est gros hein. C'est noir, c'est noir Je pense que c'est mort en vrai oh Bah yes non non non oh non, non. non. retourne-toi retourne-toi oh oh voilà je rigole les Oh, ah il m'a shot-down, bâtard il peut pas me taper tu peux pas me taper pendant le shotdown c'est trop stylé et lui il pouvait me taper pendant le shotdown oh là là Eh hey, mon pote oh, je, je, je, je savais ça que t'avais vu Est-ce que t'as. vrai t'as coin capable, ça s'avantage, t'as juste ta coin de 27. Oh ben, frère. Regarde ma mec. <rire> oh mais mec, t'as trop trop bien joué. Putain. J'ai rien fait. Mais ouais mais tu t'es trop bien filtré. Le fait que t'es mis Mika ça, ça a juste mis le doute, mais bon, bah je suis prêt à me faire casser la gueule hein. Ouais, Allez, bonne chance, hein. hein. Euh ouais meilleur mais bon. T'as combien d'effets là Pas grand chose. <rire> Pas grand chose, plus que moi quoi. Oh voilà, je rigolais, arrête! Oh non, si ça marchait à notre crâne, j'étais un génie. J'avoue, j'ai stressé. La vie, j'ai de cœur. Ah non, je peux pas poser de lave moi. Eh non, vu que t'es es bien joué, mec. GG! GG! Oh, j'ai fait 10 kills! Mais C'est Trop bien joué, ça